Okay, just one second. Uh, I just need to change it to French. Okay, we're good to go, Cynthia. Okay, thank you. Alors bonjour tout le monde, bienvenue. Um euh, à ce webinaire. Moi, je suis sinitialisée, euh, bibliothécaire en soutien à la recherche euh, à l'Université du Québec à Montréal et je vais être la modératrice du webinaire d'aujourd'hui. Euh, alors, au nom du Conseil des bibliothèques universitaires de l'Atlantique euh, et de son comité des tendances de la préservation numérique et de leurs partenaires, SNET et l'Alliance de recherche numérique du Canada, euh, je vous souhaite la bienvenue à la série de webinaires sur la gestion des données de recherche. Euh, qui prend fin avec euh, cette présentation là, sur l'infrastructure de recherche euh, euh, numérique offerte par AFNet. Euh, la francisation de l'événement est rendue possible grâce à la collaboration des membres du groupe de travail sur la gestion des données de recherche euh, du Bureau de la coopération intérieure universitaire, qui est basé euh, au Québec euh, et dont je fais partie. Euh, donc, euh, avant de vous présenter notre conférencière, j'ai quelques informations à partager euh, avec vous. Euh, je vais tout d'abord mettre dans le chat euh, le nom des organisateurs que je souhaite euh, remercier. Alors, euh, on, un grand merci à Margaret Ver, à Cynthia Holt, Erin McPherson, Louis Gillis, Alison Farrell, Lydia Vermiden, euh, Jennifer Abel, Jonathan Doré et Victoria Volcanova. J'espère que j'ai bien prononcé les noms de tous. Euh, J'aimerais maintenant faire une marque euh, de reconnaissance euh, envers les Premières Nations au nom du Conseil des bibliothèques de l'Atlantique, qui représente donc des bibliothèques euh, de la région qui sont toutes situées sur les territoires traditionnels non cédés des Premières Nations. Euh, à Terre-Neuve, au Labrador, euh, des bibliothèques se trouvent sur les terres des Inuits du Nunatsiavut et du Nunatuqavut, euh, des Inuits de Nitassinan, des Beotas et des Mi'kmaq. À l'île du Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, on retrouve des amis et des collègues situés sur le territoire des Mi'kmaq. Au Nouveau-Brunswick, les bibliothèques se trouvent sur le territoire des peuples wallace Mi'kmaq et Passamaquoddy. Les membres du Conseil des bibliothèques des universitaires de l'Atlantique souhaitent exprimer donc leur plus sincère gratitude aux Premières Nations qui partagent leurs terres ancestrales avec nous tous. Euh, donc, euh, je, je vous rappelle que cette séance est enregistrée, euh, elle va être disponible par la suite sur le site web euh, du Conseil des bibliothèques. Euh, vous avez remarqué à votre arrivée que euh, l'audio des participants est coupé. Euh, vous pouvez également fermer votre vidéo là, pour ménager euh, la bande passante. Euh, on vous demande de rester euh, muet si vous ne prenez pas la parole. Euh, si, si vous avez des problèmes techniques, euh, vous les signalez dans la boîte de clavardage pendant la présentation principale. Euh, vous pourrez même y, y mettre vos, vos questions euh, au fur et à mesure, mais c'est à la fin qu'on va répondre euh, aux questions. Euh, vous pourriez alors vous même ouvrir le micro si vous voulez la formuler euh, à voix haute. On vous demande de, évidemment de demeurer aimable, courtois et respectueux si euh, de notre conférencière et des, des participants. Euh, donc, je suis vraiment très contente de vous présenter euh, Michel Fache, euh, qui va donc vous entretenir sur l'infrastructure de recherche numérique offerte par SNET, euh, particulièrement pour soutenir la gestion des données de recherche. Michel Fache est directrice euh, développement des activités euh, chez SNET, où elle est responsable du marketing et du rayonnement. Euh, Michel travaille dans le marketing depuis près de 30 ans dans les secteurs publics et privés, ainsi que dans diverses industries. Elle a travaillé notamment pour les affaires publiques au ministère de la Défense nationale à Ottawa. Elle a commercialisé les frites pour McInfo du Canada, le sable, le gravier pour Shaw Group Limited en Nouvelle-Écosse, des dispositifs médicaux pour Uplift -lift, lift, euh, up Technologies, excusez-moi. Euh, elle a également assuré des services de consultation privée à des organisations allant d'entreprises en démarrage à d'importantes multinationales. Donc, on a une conférencière d'une très grande, riche expérience. Euh, donc, euh, Michel, la parole est à toi. Merci beaucoup, Cynthia. Euh, il me fait le plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Et aussi avec moi, c'est Lydia Vermeiden. Uh, Lydia est notre consultant en recherche pour les domaines uh, sciences humaines et sociales. Elle est aussi uh, présidente de l'équipe nationale pour la Fédération Calcul Canada uh, de l'équipe uh, de sciences humaines et sociales. Uh, donc, uh, Lydia a vraiment une perspective nationale aussi qu'une uh, une perspective régionale. Euh, nous avons quelques buts avec cette présentation aujourd'hui. Euh, premièrement, nous voulons vous informer de ACENET net et Calcul Canada, ainsi que les outils de recherche numérique. Euh, comment ce que nous pouvons faire pour vous aider pendant votre voyage avec ces outils? Uh, puis, uh, quel est le rapport entre ACEnet et la gestion des données de recherche? Uh, finalement, uh, nous discutons uh, quelles sont les prochaines étapes. Uh, on parle, nous parlons des outils de recherche numérique avancés. Uh, et ici, sur le diapositive, ce sont les termes auxquels on pense. Il y a beaucoup de jargon. Mais à la fin, vous pouvez réaliser des choses qui ne peuvent pas être effectuées sur les ordinateurs traditionnels ou faire les choses plus efficacement et en largement moins de temps. Donc, on peut, avec des, on peut faire des analyses avec des bases de données volumineuses euh, comme les teraoctets. Euh, si on a besoin de stockage élevé, euh, si on veut un hébergement permanent, euh, les portails de web et les applications infiniologiques. Euh, vous pouvez collecter et conserver vos données et collaborer avec euh, des partenaires dans un environnement sûr, fiable et sécurisé qui conserve vos données au Canada. Les données sont protégées et ne sont accessibles qu'aux personnes auxquelles vous y donnez accès. Quelques données doivent répondre aux besoins spécifiques en ce qui concerne la sécurité, euh, lesquelles varient en fonction de la sensibilité des données. L'espace euh, permet d'accéder à des outils d'analyse spécifiques et à la puissance dont on a besoin pendant la phase active du projet. Euh, C'est important aussi à se souvenir que ces mots ne s'appliquent pas seulement à un domaine de recherche, mais aux nombreux domaines de recherche. Euh, on parle par exemple dans le domaine des sciences euh, physiques et appliquées, ces projets souvent comptent sur calcul haute performance et traitement parallèle, où on peut créer des modèles mathématiques très complexes pour explorer les, les relations entre les variables et prédire les résultats. On peut aussi fractionner de gros problèmes en beaucoup de petits problèmes qui peuvent être résolus en même temps. Par contre, avec les projets de sciences humaines et sociales, souvent, il y a des bases de données très grandes. Euh, Quelquefois, on crée les communautés pour partager des données et avoir des discussions plutôt que de dé développer les modèles mathématiques. Beaucoup de projets menés dans le domaine de sciences humaines et sociales utilisent l'environnement infineurgique du Calcul Canada. Parmi les avantages de notre info, infonuagique, c'est qu'il est gratuit, toujours important. D'égal importance, euh, il y a beaucoup d'aides disponibles. Les données restent au Canada dans un environnement sûr, fiable et sécurité, sécurisé. Et les données sont confidentielles. Les bonnes pratiques en matière de gestion des données de recherche doivent être prises en compte lorsque vous utilisez la puissance du calcul de haute performance. Euh, si, euh, si on essaie d'être efficace avec euh, le projet et les données, euh, si euh, vous veillez à fournir aux collaboratrices et aux collaborateurs un accès sûr et efficace. Euh, si on essaie d'assurer la sécurité de vos données et quand on a besoin de beaucoup d'espace pour stocker vos données. Donc euh, pour tout ça, les, les bonnes pratiques en matière de gestion des données sont très importantes. Et maintenant on tourne à, à ACEnet et Calcul Canada ace euh, et ses partenaires fournissent l'accès à l'infrastructure de recherche numérique, des conseils et une aide pour son utilisation, ainsi qu'une formation. Euh, nous avons été créés en 2003 par une poignée de chercheurs qui ne voulaient plus gérer de serveurs. Ils ont alors mis leurs ressources en commun. Et maintenant, Esnet uh, uh, comprise uh, presque tous les établis établissements uh, d'enseignement supérieur du Canada atlantique. Nous servons à peu près 350 professeurs et leur équipe de recherche, uh, plus de 1100 utilisatrices et utilisateurs au total ainsi que quelques clients commerciaux. Nous sommes financés par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et nos services sont gratuits pour les chercheuses et les chercheurs et leur équipe académique. Nous sommes, ESNET et les autres régions, sont des partenaires régionaux de Calcul Canada. Et Calcul Canada est responsable pour l'infrastructure de recherche numérique au niveau national. Et vraiment, le euh, rôle de Calcul Canada est de mieux allouer les fonds disponibles, euh, de fournir aux chercheuses et chercheurs un accès transparent et équitable euh, dans tout le pays et aussi euh, de permettre à la communauté de calcul informatique de pointe d'avoir une voix unique et forte sur la scène nationale. Mais euh, aussi, euh, je parle juste un peu, de, il y a des changements qui, euh, qui commencent. Euh, le, à partir d'avril 2022, euh, le calcul. Euh, Calcul Canada n'existerait plus. Euh, en place, il y aura l'Alliance de recherche numérique du Canada. Euh, L'Alliance était établie il y a trois années, je pense, euh, maintenant. Mais euh, jusqu'à jusqu deux mois passés, euh, le nom c'était c'était un nom terrible, mais l'acronyme c'était NUARN. Nouvelle organisation d'infrastructure de recherche numérique. Euh, C'était un peu mélangé et je suis désolée pour ça. Mais à partir euh, d'avril 2022, les finances pour toutes les régions et pour, les, pour tous les, les euh, le sources fédérales euh, vient de. Euh, va venir de l'industrie, sciences et développement économique. Euh, Jusqu'à maintenant, c'était toujours la Fondation canadienne pour l'innovation. Donc, euh, ça, c'est la raison pour la nouvelle organisation, une des raisons pour la nouvelle organisation euh, de l'Alliance. Euh, mais aussi, euh, l'Alliance va prendre la responsabilité, pas juste pour les outils de recherche numérique, mais aussi pour la gestion des données de recherche, euh, avec, euh, qui jusqu'à maintenant étaient avec euh, le réseau de portage, euh, par exemple, et toutes les personnes euh, là qui sont maintenant une partie de l'Alliance. Et aussi, elle va prendre la responsabilité pour euh, les logiciels de recherche qui, à ce moment, restent avec l'organisation Canary. Donc, il y, il y a beaucoup de changements qui, euh, qui viennent. Donc, euh, comme j'ai dit il y a quelques minutes, euh, nous fournissons, euh, fournissons l'accès à l'infrastructure euh, partagée au Canada. Euh, il y a cinq systèmes euh, nationaux euh, qui ont les, les, la grande puissance, euh, beaucoup de puissance, beaucoup de stockage, euh, beaucoup de processeurs euh, virtuels. Uh, aussi, uh, il y a une vaste gamme de logiciels, uh, un système de sauvegarde des données stables et sécurisées. Et aussi, uh, nous avons une licence à une plateforme qui s'appelle Globus. Uh, Globus, c'est une façon de transférer les grands uh, volumes de des données um, comme les terabytes. C'est vraiment bon pour maximiser l'utilisation de la bande passante. Il permet les, la récupération automatique en cas de défaillance. C'est très facile à utiliser. Et en anglais, c'est un système qu'on appelle fire, fire and forget. Je ne sais pas en français comment traduire ça. Uh, mais ça, c'est aussi um, un, un, un autre aspect de l'infrastructure uh, avec nous. Uh, nous aussi, nous fournissons uh, beaucoup d'expertise et conseils en utilisant les, uh, les systèmes, uh, l'infrastructure. À AceNet uh, nous avons 20 personnes dont 17 sont des techniciens. Uh, nous sommes basés dans tout le Canada atlantique. Uh, la plupart de nos, personnes, uh, de, de, de, nos, de nos personnes sont des diplômes supérieurs. Uh, ils ont des en matière de recherche uh, ainsi que leur expertise technique. Donc, euh, ils sont vraiment capables de combler le fossé entre la recherche et la technologie. Euh, aussi, nous avons euh, quelques spécialistes comme euh, les applications infonuagiques, euh, la gestion des données, gestion de données euh, comme l'idéal et les sciences humaines et sociales, l'apprentissage automatique, euh, la visualisation de données et la cybersécurité. Euh, aussi que nous, euh, nous avons accès aux experts euh, partout au Canada. Il y en a peut-être 120 euh, personnes comme, comme les techniciens ici, euh, à l'Atlantique. Donc, euh, il y a beaucoup d'expertise euh, qu'on peut utiliser. Vraiment, euh, il n'y a aucune autre organisation comme nous au Canada. Euh, aussi, le, le renforcement des compétences. Euh, nous offrons euh, beaucoup de formations. Euh, nous avons un calendrier euh, des ateliers sur notre site web. Euh, et euh, aussi, une, euh, il y a un catalogue des, euh, de, des ateliers disponibles. Euh, vraiment, euh, les compétences sont nécessaires pour l'avenir. Euh, pour, pour les personnes qui suivent euh, cette formation, euh, c'est vraiment important pour les carrières en recherche, mais aussi, euh, ils sont importants pour une carrière à l'industrie. Euh, il y a vraiment une pénurie de, de ces compétences à, à l'industrie. Donc, nous avons beaucoup d'options pour ça et beaucoup de ressources. Euh, comme j'ai dit euh, quelques minutes, il y a quelques minutes, euh, les experts de gestion de données, euh, donc le, le réseau du portage euh, et ces personnes euh, qui y travaillent sont maintenant une partie de l'Alliance de recherche numérique du Canada. Euh, les régions et l'Alliance faisons le, le futur voyage ensemble et les liens entre les outils calcul avancés et la gestion des données deviendront plus forts. Okay. Euh, il y a quelquefois, il y a des, cas des, des occasions où les systèmes nationaux ne fonctionnent pas bien pour une chercheur ou chercheuse. Euh, il y a quelques raisons pour ça. Peut-être euh, la besoin de puissance est trop grand euh, pour cet individu ou euh, peut-être c'est à cause des données qui est peut-être euh, a des euh, caractéristiques euh, de sensibilité. Donc, euh, il y a des, de temps en temps, on, on veut acheter les euh, systèmes pour euh, eux-mêmes. Euh, si, euh, si on pense de ça, euh, c'est une bonne idée de parler avec nous euh, avant de prendre cette route. Euh, nous pouvons vous aider à déterminer les besoins. Uh, nous pouvons vous aider en uh, faire uh, le, le, la partie de votre uh, demande de subvention avec les choses techniques, les, les sections techniques. Uh, nous avons beaucoup de relations avec uh, les vendeurs et vendeuses. Uh, donc, nous, nous pouvons vous, vous aider pendant le processus d'achat. Et nous avons près de 20 ans d'expérience dans la gestion des systèmes. Donc, euh, il y a beaucoup d'avantages euh, s'il si est possible d'intégrer euh, ces systèmes individuels avec notre système. Euh, bon, je pense que c'est un gagné-gagné, un, un, un, un scénario gagné-gagné. Pour tout le monde. Euh, juste une petite euh, référence, euh, il y a quelques formations euh, à venir. Euh, nous faisons des de formations tout le temps. Il y a presque toutes les semaines, il y a une formation. Euh, nous avons, comme j'ai dit, un cal calendrier euh, sur notre site web et, et ainsi qu'un catalogue. Uh, les courses uh, indiquent le public, uh, public approprié aussi, uh, mais uh, en janvier, uh, il y aura quelques, quelques sessions qui, uh, qui commencent uh, encore. Donc, euh, si, si vous avez, comme j'ai dit, si vous avez euh, besoin de, de soutien euh, dans les, euh, la gestion des, euh, des données de recherche et euh, si, si vous n'avez pas un contact à votre institution, euh, parlez à nous. Euh, si vous avez un nouveau projet Uh, si, si vous êtes en train de faire une, une demande de subvention pour un projet qui a une, une, une portion, une partie uh, d'utile de, de uh, numérique avancé, uh, si vous, uh, vous êtes en train de, de penser d'un uh, service commercial, um, c'est vraiment une bonne idée de, de parler avec nous. Euh, C'est possible que nous pouvons vous aider. Et maintenant, euh, il, y a, il y a quelques façons euh, pour contacter nous. Uh, aussi, uh, sur uh, notre web, uh, site web, uh, nous avons uh, l'espace en particulier pour les, uh, les sciences uh, um, physiques et appliquées ainsi qu'un uh, espace uh, juste pour les sciences uh, humaines et sociales. Uh, donc, il y a beaucoup de, de renseignements là, uh, au, aussi que notre uh, page de de formation um, et je pense que c'est tout pour le, la présentation formelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Oui, merci beaucoup. <rire> je jamais, jamais pas assez rapide. De... J'étais rapide dans le chat, mais pas sur le micro. <rire> eh bien, merci beaucoup, Michel. Donc, si vous avez des questions, bien, euh, soit vous, vous pouvez lever la main, on va ouvrir le micro la poser de vive voix. Vous pouvez la mettre dans le chat et je peux la lire pour vous. Et puis, Michel ou Lydia pourra y répondre. On peut laisser quelques temps. Il n'y a, euh, a pas eu de questions pendant la présentation. Euh, je vais peut-être arriver avec une question le temps que les gens euh, euh, animent le, le chat. Ah, non, il y a une main levée. Je vais aller voir qui. Euh, euh, Catherine Leduc, euh, on, vous, pouvez votre, euh, vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question. Bonjour. Alors, euh, je me demander, euh, je ne suis pas certaine d'avoir bien compris, est-ce que vos services s'adressent à, à tous les chercheurs à travers le Canada ou juste dans les provinces de l'Atlantique? Pour SNET, c'est juste les provinces atlantiques, mais, mais uh, Calcul Canada, et nous sommes une partie de Calcul Canada, uh, c'est pour tous les chercheurs et chercheuses nationaux. OK. Donc, Donc nos et, et, tout, Mais ACENET, mais, c'est une, une organisation régionale. Mais nous avons des, des euh, partenaires au Québec, à l'Ontario, en Ontario et euh, dans l'Ouest. OK. Ben, c'est ça je me demandais parce que moi, je suis au Québec et ouais. euh, j'ai déjà vu que Calcul Québec offrait un peu les mêmes services. Donc, je me disais, est-ce que je devrais envoyer mes chercheurs plutôt à Calcul Québec? Uh, vous pouvez les envoyer au Calcul Québec ou aussi, uh, ça, ça dépend des circonstances, mais nous avons une, une, une uh, c'est quoi en français, un helpdesk uh, national oui. uh, qui uh, HSS, oui, HSS à Compute Canada, mais aussi uh, support, support à Calcul. Canada, Canada. <rire> mon dieu, <rire> je ne sais pas écrire et C'est bon. Euh, euh, toutes les équipes spécifiques à la discipline euh, sont nationales aussi. OK. Parfait, merci beaucoup. Merci. Il y a maintenant Daniel Beaulieu qui aimerait euh, poser une question. Un peu dans le même sens que Catherine. Euh, pour l'Ouest canadien, je suis au Manitoba. Euh, Est-ce que est -ce quel est le nom là du pendant de, Ace, de AceNet C'est le WestGrid. Le WestGrid. Oui, WestGrid. Et je pense que c'est supporté WestGrid, Léa. Uh, <laughs> D'accord. Oui. Uh, peut-être. pas. Oups. pas la S. D'accord. Ok, merci. Oui, mais, mais si, si vous voulez écrire à nous, nous pouvons euh, trouver la personne correcte dans le, le, la région appropriée. C'est pas de problème. Nous travaillons vraiment ensemble comme une, une grande équipe. J'ai une autre question. Est-ce que c'est le professeur qui s'inscrit ou qui devient membre, ou est-ce que c'est l'institution C'est les professeurs. Uh, les professeurs peuvent uh, ouvrir un compte avec Calcul Canada, puis après ça, le professeur uh, peut uh, sponsoriser uh, ses étudiants et les autres membres de l'équipe. Les institutions, uh, il y en a, je pense que 37 peut-être, qui sont les membres propres, les, les, les membres de Calcul Canada formellement. Uh, mais les services sont disponibles à toutes les institutions nationales. OK, merci. OK, je, je pose une question le temps qu'il y en ait d'autres qui se manifestent dans le chat ou avec la main levée. Um, Peut-être, ce qu'on peut clarifier, c'est quoi le lien entre ACENET puis les, les services informatiques qu'il y a dans chaque institution? T'sais, chaque institution va avoir son portefeuille de logiciels spécialisés qu'ils vont gérer, puis parfois les chercheurs vont se tourner vers leurs services informatiques, mais c'est quand qu'ils devraient se tourner vers ACENET? Si, si j'ai compris bien euh, votre question, euh, les... Euh, les services informatiques euh, aux institutions sont pour euh, la plupart des cas, c est, c est pour, euh, ils sont pour les, euh, les services entreprises, les, les, les courriels, les, euh, les, les comptes de l'institution, toutes choses comme ça. ACNET euh, et, et les partenaires régionaux et Calcul Canada nous sont pour euh, les besoins de recherche. Euh, nous sommes seulement pour la recherche. Et d'habitude, les, euh, les bureaux d'informatique euh, aux institutions ne font pas euh, des choses avec la recherche. Euh, Daniel Beaulieu aimerait euh, prendre la parole. Merci. Donc, je ne sais pas si je comprends bien, là, mais un professeur qui a besoin d'utiliser euh, STRATA ou SAS, les, les logiciels de traitement informatique euh, statistique, je dire, est-ce qu'il peut cogner à la porte de Calcul Canada et avoir accès à ces, à ces logiciels? Ou est-ce oui. que c'est l'institution qui doit le fournir? Non, euh, Calcul Canada a beaucoup, beaucoup de logiciels sur nos uh, systèmes. Uh, D'habitude, les, les logiciels sont um, Oh mon Dieu, uh, sont tweaked <rire> pour uh, les systèmes de haute calcul, uh, pas pour les systèmes de desktop. Donc, uh, si, si vos besoins sont plus grands que les capacités d'un desktop, uh, ça, c'est la raison d'utiliser le calcul Canada et les systèmes, les, les grands systèmes nationaux. Donc, nous avons... Uh, beaucoup, beaucoup de logiciels um, et il y a un lien peut-être, lien. vous pouvez le donner dans le chat, le, le lien pour les logiciels qui sont disponibles à Calcul Canada, à Calcul Canada a une Wiki public um, et une liste de, de logiciels. Si, si on a besoin d'un logiciel qui n'est pas sur la liste, um, écrivez à uh, support à Calcul Canada um, et c'est possible, nous pouvons l'obtenir. OK, merci. Okay. J'aimerais quand même clarifier. Est-ce qu'il y a vraiment euh, les, les, les ressources humaines pour rassurer? Parce que je, moi, j'ai quand même déjà vécu une situation d'un un chercheur en, en sociologie qui avait besoin d'une application. Je pense que c'était Social Feed Manager, si je me souviens bien. Puis ce logiciel-là ne fait pas partie du portfolio offert dans mon institution, dans l'institution d'attache du chercheur on a vérifié s'il y avait un soutien possible du côté. Bien, au départ, j'avais communiqué avec euh, Calcul Canada, puis effectivement, on a tout de suite collaboré avec Calcul Québec. Euh, mais je voyais qu'il y a quand même une zone grise, parce que le logiciel, la machine virtuelle n'existe pas non plus euh, dans Calcul Québec ou Calcul Canada, puis on voyait qu'il y avait quand même un enjeu de ressources humaines. Donc, est-ce que c'est... Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas nécessairement tous les logiciels qui vont être installés pour le besoin du chercheur s'il n'y a pas un financement qui vient avec ça. Là, je, pour moi, il y a comme une zone grise qui mérite peut-être d'être clarifiée. Um, C'est vrai, c est, c est, il n'y a pas tous les logiciels qui, qui sont disponibles à ce moment, mais quel est, quel est le nom encore? Est-ce que vous pouvez le, écrire dans le chat le nom de logiciel? le Manager avec pas de, pas de F. Oui. c'est ouais, un exemple d'application que dans nous nos services informatiques institutionnels ne pouvaient pas ajouter ce logiciel-là dans leur portefeuille parce que ils ont l'installent ils, ils, ils doivent le maintenir faire les mises à jour etc puis c ça a donc été un choix en termes de gestion de nos ressources euh, qu'on on pouvait aider le chercheur à créer sa propre machine virtuelle mais à part ça on, on n'est peut-être pas en mesure de d'offrir un, un soutien technique, même l'installation demande des compétences techniques que le, le chercheur n'avait pas. Puis, on avait le gap qui ne peut pas être non plus comblé parfaitement du côté de quelques Québec, quelques Canada. Donc, je me demandais si avec AceNet, il y a le même genre d'enjeu. Oui, ça... Hmm. Probablement la meilleure approche est de. Pouvez-vous partager le nom ou, ou faire une introduction, une, int une introduction entre le chercheur et, et peut-être Lydia? Euh, et elle peut l'explorer la situation un peu plus profondément? Euh, parce que je, je n'ai pas la réponse à ce moment. Ce que je comprends, c'est qu'en principe, il y a vraiment, l'intention, c'est vraiment donc d'offrir un soutien pour tout chercheur qui a besoin d'une infrastructure euh, numérique. Là. Okay. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a toujours les changements qui, euh, qui euh, sont faits euh, dans nos systèmes et le, le niveau de soutien pour les chercheurs, euh, chercheuses, euh, Uh, des sciences humaines et sociales, il, il grandit uh, tout le temps uh, avec des, des personnes uh, de Lydia C'est un peu comme uh, nous, uh, uh, c'est quoi le mot, we're, we're chasing the train, <laughs> un peu, uh, pour faire uh, catch up. Euh, avec euh, ces domaines-là. Mais euh, il y avait beaucoup, beaucoup de travail depuis le dernier euh, 18 mois, deux années. Et euh, euh, nous, nous, euh, je, je pense que nous arriverons là. Mais euh, à ce moment, il y a encore des, euh, des gaps, des, des trous. Je ne vois pas d'autres questions ou mains levées, je vais quand même continuer de commenter, laisser les gens encore réagir, mais c'est une très bonne nouvelle d'apprendre comment c'est vraiment dans la vision stratégique d'AceNet et bon, Calcul Canada de vraiment développer ces services-là, puis dans le fond, c'est de, de, de, de s'assurer qu'on parle à la bonne personne, hein. c'est ça qui peut être compliqué, on commence les démarches, puis il faut… Il faut, il faut oui. Non, c'est sûr, c'est sûr. Ok. Et ce que je comprends quand même, la, la logique, ce serait de voir pour le chercheur, c'est d'aller voir euh, auprès de, de, de, de son soutien informatique euh, local. On a des logiciels de recherche dans nos dans nos institutions. Ça serait de voir localement qu'est-ce qui est possible. Puis si ça ne l'est pas, ben là, on, on, on se tournerait vers euh, des organisations comme ASNET. Oui. Est-ce que les professionnels qui travaillent avec les chercheurs, euh, eux, peuvent se créer un compte euh, de façon autonome euh, Pour créer un compte, euh, il y a la, la façon, c'est très facile. Euh, c'est juste euh, si on est un chercheur ou une chercheuse, euh, visite euh, notre page. Euh, je pense que. Peut-être, Lydia, oh, justement. Euh, je vais donner le, le, le lien ici. Mais c'est juste pour remplir un petit formulaire euh, et indiquer l'accord avec quelques politiques de, du Calcul Canada, toutes choses comme ça. Les, les comptes sont euh, approuvés très vite. Euh, dans une journée ou deux journées d'habitude et euh, après ça nous euh, nous parlons avec le chercheur chercheuse pour euh, euh, pour nous nous assurons, euh, assurer les besoins spécifiques euh, pour, pour comprendre le, le projet et les besoins et après ça nous euh, nous, euh, euh, nous les, les montrons euh, comment utiliser les systèmes euh, donc il y a une, une expérience uh, de onboarding et de la formation uh, pour l'utiliser et toujours, toujours, il y en a beaucoup d'aides. De, de uh, nous avons les, uh, les helpdesks uh, nationaux et régionaux. Euh, donc, euh, vraiment, euh, nous, nous voulons euh, vraiment euh, assurer le succès des, des chercheurs et chercheuses. Ça, c'est leur raison d'être pour nous. Merci. Euh, donc, je continue. De, dès qu'il y a une main qui se lève ou un chat, je, moi, je cède la, la place, mais j'aurais une autre question. Euh, des chercheurs qui ont des, des données euh, euh, sensibles, mettons, ils ont une, une méthodologie avec des vidéos, donc ils ont besoin d'un gros, gros espace de stockage, disons, euh, mais c'est des données sensibles. Euh, Est-ce que vous êtes en mesure d'accueillir euh, ce type de données OK, ça, c'est une question plus pour Lydia que moi, parce que je ne suis pas très familière euh, avec euh, les façons de, de traitement, les, les données de sensibilité, les données sensibles. Um, Lydia, -tu... en anglais, je, je peux le traduire ou Cynthia peut traduire, mais. Uh, je suis désolée. Um... Uh, je n'ai <laughs> pas écouté la question. Um, J'ai écrit <laughs> dans <mes chats>. le <laughs> uh, <un> moment <laughs> How do we deal with sensitive data for a researcher that has sent lots and lots of data? So it's very uh, okay. like large database, but it's also sensitive data in there. How do we deal uh, with that? Uh, How so? <laughs> like, uh, like medical or? Um, Uh, cultural or what's the where is what type of sensitivity is the data oh my, my question is general just to know oh, if, okay. if if a researcher has some sensitive data uh, does your um platform allow the the the deposit of such kind of data wait, uh, oui. <laughs> uh, It depends. Uh, so uh, uh, sometimes uh, depends on the the requirements of of the data. So we we always uh, do a, a individual consultation uh, for for sensitive data um, because uh, some of the requirements might be more than what we can do. Uh, but sometimes uh we can fulfill them um this is something that will get better over <laughs> time um we we keep we keep working to uh to improve that um but yeah we we can figure out you know um what their needs are and and whether we can we can meet those needs yeah of course it depends on the situation <laughs> if I could ask could do you have uh application for encryption of the data I think so uh, wait um, but uh, it depends on um, the the type of encryption <laughs> okay <laughs> uh, so there is there is lots of flexibility for um, the I for Um but uh there there are limits um so we i have i have uh helped with projects before they needed encryption and that was fine but uh if it needed uh you know something like uh like vault like zero knowledge encryption at rest something really fancy that you would use for like medical data uh you know that costs down to a thousand dollars a year for the license we we uh we can't do We can't do that. <laughs> okay, but Then, yeah. Mais je pense que le HPC for health, uh, une, uh, il y a des provisions pour l'utiliser pour les chercheurs chercheuses uh, partout au Canada, mais ça dépend de règlements provinciaux si le, les données peuvent partir le, le province. Euh, mais euh, un, un partenaire de, de calcul antérieur c'est HPC for Health et ça c'est une chose pour eux ils, ils, ils ont des façons il a des façons des, euh, pour le traitement de, de, des données médicales je vais peut-être juste résumer vu qu'une une partie s'est fait de l'échange s'est fait en anglais euh. Donc, euh, comme tel, pour le dépôt de données euh, sensibles, il y a quand même des cas où ça pourrait être possible. Euh, on, les intervenants ont dit que euh, l'environnement technologique euh, accepte, dans le fond, certaines données sensibles, puis qu'il y aurait une certaine forme d'encryption euh, qui est possible, là, mais là encore, c'est du cas par cas. Mais euh, Donc, ça pourrait... Euh, le chercheur peut quand même aller vers SNET pour discuter du besoin si jamais il y a des données sensibles. Maintenant, je vais donner la parole à, à Daniel Beaulieu. Oui, peut-être besoin de clarification. Euh, ce que je comprenais, ce que je comprends, c'est que bon, Calcul Canada est là pour le traitement des, des, des données là, quand c'est très massif. Et puis, euh, est-ce que vous acceptez le, le dépôt des données à long terme ou est-ce qu'une fois que le traitement est fait, bon, on ferme le dossier, puis le chercheur va déposer ces données dans un autre, euh, un autre endroit? Oui, c'est ça. Euh, nous, euh, euh, nous pouvons euh, euh, notre système sont pour les, euh, les données pendant la partie active du projet. Mais à la fin du projet, euh, ce n'est pas nous non plus. Mais il y a des, un, un service uh, qui s'appelle excuse further en français. Oui <rire> uh, uh, et oh, uh, le, le, le mandat de further, la fonction de further, c'est pour uh, avoir une plateforme. Uh, pour les données plus permanentes. OK. Donc, mais quand même, l'idée, c'est que vous, vous assurez la, la, la, le traitement sécuritaire quand le chercheur a des données sensibles. C'est ça le point, OK. Mais une fois que le traitement est fait, le chercheur va déposer ça à un autre endroit où, encore là, les données vont être sécuritaires pour les... Oui, et ça, c'est un des éléments euh, avec, la, euh, euh, avec le, le changement à la nouvelle organisation, l'Alliance de la recherche numérique euh, du Canada, la, de recherche numérique du Canada, euh, c'est que la responsabilité pour les données va augmenter. Euh, donc, euh, je, je pense euh, à, à moi, les systèmes pour les données plus long terme vont améliorer euh, au futur. Euh, les, à, à ce moment, les bibliothèques travaillent avec les personnes au réseau portage pour trouver les, les solutions euh, pour les données euh, long terme. La uh, plateforme further c'est une de ces solutions, mais uh, je pense que ce, ce n'est pas le, le, la seule solution. Merci. Il uh, y a une question uh, une dans les minutes sur le chat. Excusez-moi. Lilly, pour le FRUDER DFDR. Dans le chat, on a mis le lien vers le dépôt fédéré des données de recherche. Oui, c'est ça. Il euh, y a eu une question dans le chat que Lydia a, a, a répondu, mais je vais quand même la dire à voix haute pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Euh, Est-ce que il est la question, c'était s'il était possible d'utiliser les, les plateformes d'ASNET pour des petits ensembles de données ou c'était vraiment pour des grands ensembles? Puis il y avait une deuxième question qui était, dans le fond, ben, à, à partir de quand on va considérer que c'est un grand ensemble de données qu'on devrait vraiment penser à, à aller vers SNET? D'habitude, les, les grandes données, on parle des taraoctets. Ça, c'est une, une, deux, trois téraoctets et plus. Euh, sont des, des bases de données euh, très volumineuses. Euh, donc, euh, si, si votre euh, ordinateur de desktop peut faire des analyses, peut faire le stockage, c'est parfait ça. Mais si, si il est, est, est moins capable, si les, les processeurs... Euh, euh, ont des problèmes euh, pour faire des, euh, des analyses. Euh, ça, c'est le temps pour ACEnet euh, pour et les, les autres euh, régions, les, les grands systèmes. Mais si les ensembles de données sont de volume no normal, ils peuvent, un chercheur peut quand même les mettre euh, dans l'environnement de ACEnet? Euh, ça dépend de de cas. Euh, je, je pense qu'une des, une des, euh, des façons, c'est la réponse courte, c'est oui, <rire> mais euh, il y a quelques chercheurs et chercheuses qui utilisent euh, l'infiniologique pour ça euh, dans Calcul Canada. Et particulièrement quand il y a des, des, des données euh, qu'ils veulent partager avec une, une communauté. Euh, donc, ça, on peut avoir un, un hébergement euh, d'un portail, pour un web portail, euh, pour ça. Euh, mais juste pour. Euh, avoir un, uh, uh, je ne sais pas, uh, mais un plus petit ensemble de données uh, dans un système de backup, c'est pas vraiment nous. Yeah. Pas de problème pour les petits uh, ensemble Pourquoi des petits ensembles de données a besoin de uh, sécurité uh, ou d'un accès virtuel uh, pour la, collaboration Uh, so, c'est bon. Uh, pas de problème pour un uh, petit ensemble. Donc, pas de problème pour accueillir des petits ensembles de données, mais si c'est dans, dans une stratégie de, de sauvegarde, Donc, on, le chercheur, mettons, utilise euh, l'environnement institutionnel pour la gestion active de ces données mais vous souhaiteriez avoir un backup dans SNET, est-ce que c'est est acceptable ou pas? Um, Lydia, juste using nous comme un système backup pour for petits data sets, pas normalement. Donc, pourquoi? Ça dépend de the type de uh, stockage que um, nous pouvons offrir so if as if for backup it's not active um so that we can do on like tape storage and there's lots of that um, nous, so it just it just depends uh, au passé nous avions une, une plateforme oh, Je j'oublie l'appelle maintenant c'est comme un dropbox mais c'est plus, plus grand que ça um mais je pense que cette plateforme il il, il, il, um, nous su, su, su, non, non plus. Um, oh, I can't remember. Mais je pense que ce n'est pas, ce n'est plus disponible, je pense. Mais c'était pour les, uh, les plus petites uh, bases de données, les plus petits uh, In your next cloud? So the it? Yeah. next cloud? Yes, next cloud. Next cloud. mais je pense que... Oui, no. ah, très petit ensemble, Un très petit ensemble. Um. Ah, je ne sais pas ah. le limite. <laughs> oui. Je pense que c'était uh, 10 fois la grandeur de Dropbox. Je pense que c'était 50. A Dropbox, is 5, je pense, megabyte. Sounds uh, right. I think, je, je pense, mais je yep. ne suis pas sûre maintenant. J'ai une ligne au moment. Oui, question. je pense que ça serait bien d'avoir. Oh, excuse, Cynthia. Non, c'est bon, vas-y, Daniel. Simplement savoir un, un tableau avec les limites de taille. Comme ça, on, si on a des questions de, par rapport aux au professeurs, aux chercheurs, on pourrait dire bien, si ton ensemble a telle taille, oui, tu peux cogner à la porte ou <rire> tu peux t'attendre peut-être de te faire dire non parce que ce n'est pas l'endroit. Euh, S'il si y avait ce genre de tableau-là, ça serait, je pense que ça répondrait à la question. Parce que là, pour moi, ce n'est pas clair qu'est-ce qui est petit ensemble et je veux dire, c'est très, très relatif, là, à mon avis. Oui, il n'y a pas un tableau comme ça. Euh, c'est vraiment, euh, à ce moment, c'est vraiment sur un cas par cas. Euh, on, on, on a les, les conversations, les discussions, mais euh, il, il n'y a pas une, une réponse euh, très blanc et noir. <rire> Il y aurait Catherine Leduc qui aurait une question. Euh, en fait, c'est pour un peu continuer dans la même euh, veine. Euh, parce que tantôt, euh, vous avez parlé d'infos nuagiques. Est-ce que dans SNET, il y a une portion qui est serveur web, si j'ai bien compris? Ou quand vous parliez d'infos nuagiques et de serveur web, vous parliez de, de plateformes comme Dropbox? Enfin, J'avais compris que. Euh, un chercheur qui avait des do petites données actives euh, qui, euh, sur lesquelles il doit collaborer avec des partenaires peut les mettre sur un, une portion chez vous qui n'est pas nécessairement une portion de, pour utiliser les logiciels, mais pour collaborer. Okay? Donc, j'avais bien compris. Ok. Oui, c'est exactement le cas. Parce que plutôt que d'utiliser euh, des plateformes euh, ou des serveurs américains ou des trucs comme ça, c'est plus sécuritaire d'aller sur vos, votre portail web de, de, de, de, de dépôt actif euh, pour oui. utiliser. OK, merci. Euh, je vais poser une, il reste trois minutes. Je vais poser une question si je ne vois pas que quelqu'un se manifeste. Euh, euh, donc, mettons que le, le, le, le, le, le chercheur a terminé son projet, euh, il, a, pendant, il a combien de temps pour, euh, faire un, pour mettre ses données à, à, sur un dépôt qui est pour une conservation à plus long terme? C'est quand vous allez fermer, il oh, faut faire le ménage, là, les données ne sont plus actives, il faut faire de la place. Ouais. Ça c'est une question, je pense, plus pour un expert de, mm -hmm. uh, de l'ancien réseau portage uh, que nous. Uh, Peut-être Lydia connaît la réponse, mais je ne suis pas sûre moi-même. Uh, is there a cutoff date, Lydia, for when you would take your data from your active project and and then put it in something like FERD? Like, is there a, OK, le, le, le micro est fermé, Lydia. Uh, uh, si vous avez un compte, c'est bon. Uh, uh, Peut-être... Uh, uh, Mais, we would recommend our further à l'infini de votre projet. Mais... Vous pouvez uh, utiliser um, uh, l'imbunagique ou le, le stockage à uh, as long as you want uh, and as long as you have uh, an uh, yeah. dans, dans le fond de temps que le compte du chercheur est actif, euh, vous n'allez pas presser le chercheur de, de faire un, un ménage, on va dire. OK. Euh, bon, moi, j'ai mis 5. Euh, bon, euh, je n'ai pas la même heure que vous, donc on arrive presque à la fin de l'heure. Euh, S'il n'y a pas d'autres questions dans le chat et, et pas de mains qui se lèvent, je, je crois qu'on va conclure euh, sur cette euh, dernière remarque. Merci beaucoup à, à Michel et à Lydia qui, qui a pris part. Un grand merci. Et puis, ben, on, on vous écrit si on a des questions, c'est certain. Et puis, ben. Euh, merci à tout le monde. Merci pour l'occasion et aussi euh, nous fournissons le, le nom, un contact à l'Alliance avec l'ancien euh, réseau de portage pour d'autres questions. Parce que les personnes là ont plus de détails que Lydia et moi malheureusement à ce moment. Euh, dans une année, euh, l'année prochaine, peut-être nous, <rire> nous aurons euh, toutes les, les réponses nécessaires, mm -hmm. mais à ce moment, ce n'est pas vraiment notre domaine. Donc, euh, vous, euh, vous, donnez, euh, on vous donnez un, un, un nouveau. <rire> wow! Nous vous donnons un contact euh, qui, qui aura tous les. Euh, toutes les réponses. Oui, tout est en développement. Donc, on ouais. vous écrit et on est réorienté s'il le faut. Là. Très bien. Merci beaucoup. Merci. <rire> Au, revoir Au revoir tout le monde. Au revoir.